Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 30 mars, cinquième lundi de Carême de l'an 2020 après le Christ. Nous avons constaté dans notre précédente discussion que l'espérance des biens est inséparable de la crainte des maux. Celui qui espère être en bonne santé ne peut que craindre d'attraper le virus. Celui qui espère avoir de quoi vivre craint les conséquences économiques du confinement. Celui qui espère la fin de l'épidémie craint le manque de masques, de tests et que l'on ne trouve pas de bons vaccins. Espérance et crainte apparaissent bien liées. Associons maintenant à ce couple une troisième dimension, celle de l'amour. Notre amour, pour reprendre l'image de saint Augustin, c'est notre poids, ce qui nous entraîne. Plus fort est l'amour, plus il nous entraîne. En regardant vers quoi nos amours se portent, nous découvrons donc à quoi nous tenons. Ce qui veut aussi dire que nous découvrons à quoi nous tenons plus et à quoi nous tenons moins. Dans cette épidémie, nous pouvons ainsi mettre en évidence une échelle de nos amours ce que nous privilégions par rapport à ce qui a moins d'importance. Et cette échelle de nos amours se retrouve dans l'échelle de nos espérances et de nos craintes. Les maîtres spirituels chrétiens ont divisé cette échelle en trois grands domaines de la crainte de Dieu, qui connaît son équivalent pour l'espérance. Il y a d'abord la crainte mondaine ou humaine, la crainte servile de l'esclave et la crainte filiale. On craint Dieu d'une crainte mondaine ou humaine, premier degré de l'échelle, lorsqu'on se tourne vers lui seulement quand ça va mal. Et ceci nous montre que notre espérance est placée d'abord dans les biens de ce monde. Dieu n'est utile que pour améliorer notre vie. On comprend dès lors que, dans nos sociétés modernes, où nous avons décidé, où nous avons mis en œuvre une manière de prendre en charge par nous-mêmes l'amélioration de notre vie, par notre organisation, notre technique, eh bien Dieu est devenu inutile. Il n'est plus besoin de l'invoquer, de le prier, de le craindre, il n'est plus besoin qu'il ait une place dans notre vie, puisque nous nous occupons de tout, de tout. De tout, peut-être pas, et l'épidémie que nous connaissons, comme les grands massacres du XXe siècle, sont là pour nous rappeler que l'homme qui s'occupe de son progrès matériel tout seul s'occupe aussi très bien de faire progresser ses malheurs. Le second type de la crainte de Dieu est celui que l'on appelle la crainte servile, ou crainte de l'esclave. L'homme se rend compte qu'il s'est détourné de Dieu et que les malheurs qu'il connaît viennent de son infidélité. Il fait le rapprochement entre ce qui lui arrive et son éloignement de Dieu. Et c'est pourquoi, constatant les malheurs, à cause des malheurs, et ayant reconnu la source de ces malheurs, il retourne vers Dieu, il redonne à Dieu une place dans sa vie, il se remet à espérer en Dieu et à aimer Dieu plus que tout, mais son espérance est encore intéressée parce que son amour est intéressé. Il veut Dieu plus que tout parce que, en réalité, grâce à Dieu, le reste lui est assuré. C'est pourquoi il y a un troisième degré de l'échelle, le degré de la crainte de Dieu, crainte filiale, comme des enfants et qui, à laquelle correspond la vertu d'espérance, et la charité. Cette crainte filiale, cette espérance en Dieu, espérance théologale, charité qui vient de Dieu, nous allons l'aborder la, aujourd'hui au travers d'un texte de l'Ecclésiastique, ou livre de Ben Sirac le Sage. De l'Ecclésiastique au chapitre 24e. La sagesse loue sa propre âme. Elle sera honorée en Dieu, glorifiée au milieu de son peuple. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, première née avant toute créature. J'ai fait qu'une lumière incorruptible jaillit du ciel, et comme une nuée j'ai recouvert la terre. J'ai habité dans les hauteurs, et mon trône est dans une colonne de nuée. Comme le térébinte, j'ai étendu mes rameaux, mes rameaux sont d'honneur et de grâce. Comme la vigne, j'ai fructifié en odeur suave, et mes fleurs sont des fruits d'honneur et d'excellence. Je suis la mère du bel amour et de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance. En moi est la grâce de tout chemin et de la vérité. En moi se trouve l'espérance de la vie et de la force. Venez à moi, vous qui me désirez, et emplissez-vous de mes produits. Mon esprit est plus doux que le miel, mon héritage meilleur que le miel et que le rayon. On fait mémoire de moi dans les générations des siècles. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Grand, euh, à nouveau un grand éloge de la sagesse, mais un grand éloge de la sagesse ici euh, qui euh, a un rapport avec l'espérance et la crainte, avec nos, nos, les thèmes qui nous préoccupent. Alors, euh, euh, tu disais tout à l'heure, frère Emmanuel, qu'on euh, appelait ce livre celui de Ben Sira ou l'ecclésiastique. En fait, c'est à la base euh, l'œuvre d'un auteur bien connu, dont nous savons qu'il a vécu au moins jusqu'à 180 avant Jésus-Christ, et qui s'appelle Simon Ben Sirah, Mais son livre, comme ça arrivait assez souvent dans les, les ouvrages de l'Antiquité qui étaient appréciés, a été repris, augmenté, allongé, toujours d'ailleurs de façon assez fidèle aux intuitions d'origine. Et le chapitre 24e, dont nous avons lu quelques extraits, en est un magnifique exemple, euh, puisque euh, le, au fur et à mesure des, des relectures, des, des auteurs qui se sont emparés de la tradition juive, et même, même peut-être chrétienne, de ce texte-là, on voit qu'il y a euh, comme une sorte d'expansion de, de la sagesse, <rire> euh, ce qui correspond exactement en fait, à ce qui est décrit ici. Puisque la sagesse, euh, comme le térébinte, étend ses rameaux, eh bien, d'une certaine manière, au fur et à mesure que l'on intègre, que l'on goûte la sagesse, qu'on progresse dans l'intelligence des réalités divines, eh bien, il y a, la révélation s'entretient elle-même, en quelque sorte. Et c'est comme ça, du coup, que euh, les versions les plus récentes de ce livre vont jusqu'à parler de vie éternelle, d'espérance. Même, il y a un passage, dont on vous parlera peut-être une autre fois, euh, où la sagesse dit carrément qu'elle est dans la version la plus récente, la version latine, qu'elle a visité les profondeurs de la terre, ce qui était presque vraiment une des sources du dogme de la descente aux enfers du Christ. Et donc, c'est tout à fait, c'est un lieu privilégié vraiment où observer comment la connaissance se nourrit justement de d'elle-même. De, de, C'est-à-dire que il y a, au fur et à mesure que l'on approfondit les choses de Dieu. Eh bien, euh, l'Esprit de Dieu œuvre à l'intérieur de celui qui les médite pour faire grandir sa connaissance. Et, et le faire progresser et... sur un chemin de sainteté, sur un chemin de justice. Ce qu'on a vu euh, déjà, c'est que, le, la, pour, en Israël, la sagesse n'est pas simplement affaire de contemplation, mais aussi de mise en pratique. La sagesse transforme la vie. Hein. Alors oui, oui, je pense qu'il y, y a certainement d'ailleurs une, une relation réciproque... Hein. Où cette, euh, cette euh, sagesse pratique nourrit en quelque sorte euh, l'habitus euh, métaphysique hein, et, et réciproquement. Je, je pense le même que. Oui, le, en tout cas, le regard contemplatif. contemplatif. Voilà. Et je, de fait, il y a certainement une partie d'artisanat, en effet, qui, euh, que l'on voit, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, euh, euh, l'artisanat comme une façon de contempler les choses de ce monde et d'entrer de, de plus en plus profondément dans la structure de, des créatures et donc dans la connaissance du Créateur. Et c'est en particulier, euh, je, je le dis euh, spécialement à, à cette occasion, puisque les mentions de la Sainte Espérance euh, que l'on avait ici, euh, l'espérance de la vie et de la force, sont justement produits de ces relectures postérieures. Hein, elles ne sont pas dans le texte écrit par, euh, par M. Ben Sira, euh, mais euh, d'une certaine manière, ça, on sent que cette... Voilà cette, il y a une sorte d'auto-alimentation de la, de la connaissance, justement parce, qu parce que sa source est spirituelle. Et elle ne se nourrit pas en détruisant le substrat sur lequel elle est posée, mais au contraire, elle grandit parce que c'est une réalité spirituelle, donc qui par elle-même tend à, à prendre plus de place. On en redira un mot, parce qu'à mon avis, ça éclaire très bien. Le verset conclusif, « Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. » Alors, euh, bah, ça peut être l'occasion justement de, de voir un petit peu, de retracer vraiment très brièvement cet itinéraire. Euh, la crainte au sens propre, c'est une passion, c'est-à-dire un état subi par le corps. Comme on dit, « avoir peur à en dresser les cheveux sur la tête ». Là, c'est, de fait, une passion suivie par le corps, qui fait que les cheveux se, se dressent. Euh, alors, la... Mais la Bible nous invite à, à un chemin où la crainte, qui part d'un sentiment très simple, hein, et très, même presque primordial, euh, devient une disposition active, euh, et non plus simplement une passion. Ça se voit dans un certain nombre de lieux euh, de la Bible, où la... les traducteurs grecs, pour lesquels justement la crainte était plus, plus définitive, décidément une passion, ont jugé bon de doubler la traduction par la référence à la piété, qui elle est une vertu. Donc à la différence de la passion qui est subie, la vertu est une capacité active, une capacité d'agir. Et donc ces traducteurs ont eu conscience que ce qu'on appelle la crainte du Seigneur, qu'ils ont traduit par piété, c'était aussi une faculté à agir. Et donc, on ne peut pas la réduire simplement à une passion, euh, même si pour la commodité de l'analyse, il faut bien garder cette dimension de passion. Euh, mais néanmoins, il faut aller plus loin. Euh, cette objectivation de la crainte, on la voit par exemple dans le livre de Genèse. Euh, lorsque Abraham euh, arrive dans un pays plutôt euh, pas forcément très bienveillant, enfin, voilà, où il craint un petit peu la sauvagerie des habitants, il dit « dans ce pays, il n'y a aucune crainte de Dieu ». Euh, et... Aucune religion, aucune, voilà, ça. aucune piété. Aucune... Voilà, Et d'ailleurs, la Septante a traduit ⁇ Il n'y a aucune piété on, on et... ⁇ non, On parle de la France <rire> oui, pardon. Non. C'est le pays de Guérard, va Abime, abîmer je crois. Voilà, c est, c est ces, voilà. mmh. Mais il y a, a d'autres applications possibles. Hein. Il n'y a aucune piété. Où, euh... et, et donc, on voit bien que ce qu'il qui veut dire par là, il n'y a aucun sens de la justice. Et donc, on va s'emparer de ma femme qui, en dépit de ses 75 printemps, est tellement belle que tous les hommes de ce pays vont tomber à ses pieds. Et donc, c'est pour ça qu'il dissimule l'identité de, de, de Sarah comme sa femme et qu'il l'a fait passer pour sa sœur. Bon. Alors, en tout cas, euh, c'est assez, assez, assez rigolo qui montre qu'il est bien conscience que crainte de Dieu désigne aussi ce sentiment de la justice. C'est-à-dire, euh, justice, premièrement, qui concerne la, la juste relation de l'homme avec Dieu. C'est-à-dire que euh, quand je sais que Dieu est le Saint, euh, comme dit Isaïe, d'ailleurs, dans la vision qu'il a au Temple, « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures euh, », ou le père de Samson, euh, « Nous allons mourir, car nous avons vu le Seigneur Dieu euh, », en juge 13, euh, là, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la vertu de religion, et qui est une très bonne illustration de la crainte de Dieu, c'est-à-dire que euh, la crainte de Dieu me met dans le juste rapport par rapport au Seigneur, qui lui est saint, transcendant, séparé des pécheurs, et de moi qui suis bah, justement plein d'imperfections, et qui ne suis pas digne de me présenter devant lui. Euh, Rappelez-vous, euh, lorsque Moïse voit le buisson brûlé, il enlève ses sandales, ou alors, euh, lorsque le Seigneur passe devant lui dans la fente du rocher, il couvre son visage. Et ça, ce sont, tout ça, ce sont des manifestations de la crainte de Dieu. Et, et du coup, on voit bien que l'enjeu de la crainte de Dieu, c'est en, en connaissant le, la juste relation entre Dieu et moi, je, je, ça me permet au fond de savoir un peu qui est Dieu, <rire> ou du moins c'est une première approche, d'une certaine manière, de l'identité divine. C'est celle qui est une approche existentielle, vécue, c'est ce que saint thomas appelle la connaissance dans les effets la crainte de dieu est une connaissance non pas dans le principe puisque la connaissance dans le principe c'est la sagesse mais une connaissance dans l'effet euh, donc une connaissance qui vient de la réalité de la présence du seigneur euh, et de, euh, de, la, de la même manière puisque cette connaissance me, me situe justement par rapport à dieu elle me situe aussi Juste, elle me permet aussi d'accéder à la connaissance de moi-même. Et donc, on voit bien comment, dans ces conditions, la crainte est, une, est vraiment un chemin de la sagesse. Et ça, c'est donc un élément très souvent repris dans la Bible, spécialement creusé, je pense, en particulier dans la version grecque, la Septante, qui a été très consciente de tous ces enjeux. Euh, et, euh, alors que l'on peut voir, de, donc, euh, bah, évidemment dans ce texte que nous avons, hein, puisque là c'est la sagesse qui est la mère de la crainte, alors là on voit que, que c'est vraiment elle qui en est la, la, la source et l'inspiratrice. Mais euh, pour, pour bien comprendre, je peux, on peut euh, citer un, un passage du livre des Proverbes, dans la version grecque, euh, qui dit ceci, euh, c'est au chapitre 2e, versets 3 à 5, si tu appelles la sagesse, si tu donnes ta voix à l'intelligence, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras le sens divin. Donc moi en fait, c'est comme, comme s'il y avait deux parties de notre vie qui se rejoignaient dans le fait que on, on a une expérience de la crainte, on se met à craindre Dieu euh, par, par notre vie quotidienne mmh. et euh, par la sagesse, on cherche Dieu, mais en fait, les deux se rejoignent, puisque la sagesse va expliquer pourquoi on craint. Elle va donner les raisons, elle va faire approfondir cette crainte, en fait. Alors voilà, ce qui est, ce qui est admirable là-dedans, c'est le réalisme de la connaissance qu'implique cette, cette, cette position liminaire de la crainte. Puisque euh, Aristote nous dit que euh, les choses qui parviennent dans l'esprit doivent passer par les sens... Ben, d'une certaine manière le, la crainte qui commence par une expérience de, de vérité sur soi sur du coup sur notre identité personnelle sur ce que ce que nous sommes corps avec toutes nos limites euh, fragiles, etc ben, c'est une c'est une voie vers la sagesse et euh, donc il y a bien et, et en même temps il y a de fait hein, la sagesse qui vient euh, à la à nous euh, alors, j'aurais voulu m'attarder un petit peu sur... Tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras le sens divin. Le sens euh, divin, c'est-à-dire euh, que, d'une certaine manière, Dieu deviendra objet presque de toucher. Tu trouveras le sens divin. Ce qu'il veut nous dire, c'est que la crainte de Dieu, métaphoriquement, devient une manière... De, de toucher le Seigneur, au sens où c'est une connaissance qui ne se fait pas par le discours ou par euh, abstraction, mais véritablement par intuition et par contact. Le, alors ici, il ne s'agit plus des sens euh, stricto sensu, du, du toucher ou de l'olfaction ou de la vue, mais il s'agit d'une analogie par lequel il y a la, la crainte développe en nous une capacité de connaissance qui ressemble, enfin, dont la manière de, de procéder ressemble à celle des sens. Or, qu'est-ce qui caractérise les sens C'est que, pour percevoir, il faut qu'ils soient mis en contact directement avec leur objet. Et que la crainte du Seigneur, par cette juste appréhension qu'elle me donne de moi-même et de Dieu, me permet de me coller à la source, en quelque sorte, et d'accéder euh, et de, et de, à Dieu comme si je le touchais. On voit bien comment euh, ce qu'il appelle le sens divin, c'est ce que l'on trouvera en liturgie. Et en particulier, le, la version grecque du livre de l'Exode, chapitre 30, dit que les artisans du sanctuaire qui construisent la tente du rendez-vous ont reçu ce sens divin. Et parce que du coup, ils ont été habilités par un esprit du Seigneur à fabriquer les rideaux, les hôtels, les, les, les, les, les, les, tous les ustensiles du Temple, d'une manière telle que euh, eh bien, le, la, le, le, la, la tente soit le lieu d'une expérience sensorielle, en quelque sorte, de la présence du Seigneur. On, on Et, sent euh, Dieu, en fait. On oui, sent, on sent voilà. ou plus exactement, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de crainte, hein, euh, on sent ce qui plaît au Seigneur. Et, et ce qui lui déplaît. Exactement. Et du coup, après, parce qu'on sent bien que c'est une connaissance. Alors que les médiévaux appelleront par connaturalité, dans lequel, eh bien, on, on, on perçoit les choses par une intuition juste. Et, et euh, pourquoi est-ce que cette intuition est juste C'est parce qu'elle est directement en rapport avec sa source. Euh, alors, le, pour terminer. Je voudrais rapprocher ça, justement, de cette, cette, ce dernier verset. « Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux, euh, euh, ceux qui me boivent auront encore soif. » Et Ça m'a fait penser à un texte de Catherine de Sienne, où elle dit qu'après euh, avoir perçu certaines choses, elle sentit sa connaissance s'élargir. Et C'est-à-dire que mesuré par l'amour qui la remplit de plus en plus, c'est par une charité de plus en plus intense, sa connaissance croit à mesure que la charité agrandit l'espace de sa tente. Et euh, ce qui correspond exactement à la sagesse qui, comme le térébinte, a étendu ses rameaux. Mm. Euh, ceux qui me mangent auront encore faim, oui, parce que, en fait, qui accède à cette, cette, cette connaissance-là par, euh, par contact et par connaturalité eh bien, il ne, sa connaissance ne peut que s'agrandir en quelque sorte. C est, c est que, du coup, ceux, ceux qui me mangent auront encore faim, oui, parce qu'ils auront le désir que cette, cette, cette, cette connaissance qu'ils ont acquise, cette sage, puisque c'est la sagesse qui parle, grandisse encore. Et euh, je suis persuadé que la, le, la voie par lequel l'Ancien Testament accède à l'espérance euh, qui est la nôtre, celle de la vie éternelle, est exactement de ce type-là. C'est vraiment la, la manière dont les sages d'Israël ont formalisé la, la, la, la, quel, quel, une doctrine qui, finit par, enfin, qui, qui, qui va donner la nôtre, hein, de la, la foi en la vie éternelle. Euh, Puisqu'en fait, c'est bien par une sorte de, de connaturalité avec la sagesse de Dieu que l'on finit par en percevoir toutes les implications. Et par y être de plus en plus attaché au point qu'on se dit « l'homme est fait pour ça, nous sommes faits pour ça ». Et à un moment, de fait, on voit tout là-dedans. que Tout finit par être vu, tous les phénomènes de l'histoire et tous les attermoiements du cœur et tous les allers-retours de l'âme devant Dieu finit par être vu à l'aune de ça, de cette sagesse qui achemine les hommes vers cette connaissance plénière. Et donc, c'est vraiment exactement, je crois, ce que nous avons dans ce chapitre 24e de Ben Sirah. Juste une dernière question. Ce, ce que tu nous as présenté euh, était, effectivement, de notre point de vue, était euh, nous, partant de notre crainte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, l'ecclésiastique nous, nous présente... Le mouvement inverse, c'est-à-dire, il nous présente les choses du point de vue de la sagesse. Cette sagesse qui, en fait, prend possession, qui qui étend ses rameaux, qui fructifie, qui qui développe ses odeurs, qui qui est mère de, du bel amour, qui euh, etc. Donc, la, la, ce point de vue, comment expliquer ce point de vue justement de de l'auteur Alors. Il ne parle pas de son expérience existentielle, je veux dire, il ne nous fait pas part de son expérience existentielle, il nous parle de cette réalité divine, oui. dont il voit l'extension. Alors, euh, j'aurais tendance à dire que l'inspiration de ce texte-là, mais bon, c'est peut-être un point de vue trop exégétique, euh, c'est celui de la liturgie, au sens où euh, Ben Sira part, euh, il y a donc des versets là, que nous n'avons pas lus, mais qui décrivent très explicitement, dans ce chapitre 24e, une liturgie au Temple de Jérusalem, avec d'ailleurs tous, euh, tous les meilleurs produits de la Terre Sainte, et même de la Terre en général, qui convergent vers le Temple pour être offerts au Seigneur, et euh, permettre ainsi, euh, ainsi d'offrir un culte. Bon. Euh, et euh, je pense que ce ben Sira part en fait de la liturgie, au sens, où elle, au sens où la liturgie est, la, est vraiment la rencontre de la volonté de Dieu, puisque c'est lui qui a donné les, les règles de la liturgie, enfin du, du culte. C'est lui qui en est l'origine. Euh, mais en même temps, il l'a il donné d'une manière telle que ça, un, ça, ça, comment dire, ça, ça sollicite, euh, ça embrigade <rire> presque euh, tous les produits de la terre. Et donc, euh, Bensira pense cette articulation entre un culte qui est entièrement céleste, en fait, et qui pourtant euh, se nourrit euh, de, de, de tous les fruits de la terre. Et le temple, euh, où la sagesse a fait sa, vraiment sa résidence, est le lieu de cette conversion, de cette convergence. Et donc je pense que c'est à ce titre-là qu'il peut, euh, qu peut, en fait, euh, solliciter toute, un, toute une série de vertus, de passions qui caractérisent l'homme l'espérance, l'amour, la crainte, la connaissance, etc. Euh, parce que c'est, c'est en fait le tout cela, c'est, c'est en fait ce que le, ce que réalise le temple, c'est qu'il convertit toutes ses passions en, euh, en, en, vraiment en obéissance à la sagesse divine. Euh, C'est-à-dire que il, il, Dieu reçoit euh, agréé ce qu'il a lui-même demandé. Euh, euh, C'est-à-dire culte, euh, bonnes mœurs, euh, bons esprits, et, et ainsi les, les mobilise euh, pour en faire un culte au Seigneur. Euh, je, je dirais que c'est comme ça en fait, que se réalise le, le, le rapport entre ce qui descend, ce qui vient de Dieu, et ce qui monte de, de, de la créature. Voilà. Ce qui expliquerait effectivement que si on se place du point de vue du Temple, on se place du point de vue de l'antériorité de la sagesse par rapport à ce que nous sommes. Voilà. Euh, mmh. C'est parce que Dieu a fait tout cela que nous, nous sommes présents pour euh, lui rendre euh, ce, ce culte et cette piété que, que nous lui devons puisque ouais. en fait c'est lui qui fait tout. Voilà, parce que ça, c'est absolument certain que les Israélites et tous les peuples religieux en fait, ont conscience que le culte est une initiative divine. Et que... Euh, donc, ce n'est pas d'abord, je ne sais quel euh, désir de l'homme vers Dieu, qui est en œuvre dans le culte. Dans le culte, ce qui est premier, c'est l'institution divine. D'ailleurs, euh, notre Seigneur le, le refait. Lorsqu'il institue l'Eucharistie, il l'institue bien comme Dieu. Du reste, euh, c'est ce qui caractérise la différence entre la crainte servile euh, ou la crainte mondaine mais la, et, et, et la crainte filiale. La crainte servile part toujours d'elle-même et de ses besoins, voilà. elle, elle, elle vient avec ses problèmes et, voilà. et Dieu est chargé de répondre alors que la voilà. crainte filiale, au contraire, a trouvé ce juste rapport à l'égard on... de Dieu qui est premier. Au passage, ça nous montre qu'on ne peut pas accéder à, la, euh, justement à ce, ce dont, cette espérance qui vient du Seigneur sans le culte. <rire> le culte est le, le lieu par excellence où nous sommes agrégés à une action divine en train de se réaliser. Et ça, c'est pour ça qu'il faut des prêtres, aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle alliance. C'est indispensable. Ce n'est pas une option. Frère Éric, hein, le, le, le regard de, des pères... De Saint-Augustin, crainte filiale ou crainte sous un autre nom que je vais vous proposer. Contre les stoïciens de tout temps, Saint-Augustin affirme « Que selon la divine écriture et la saine doctrine, les citoyens de la cité de Dieu qui vivent, selon Dieu, dans le pèlerinage de cette vie, craignent, désirent, s'affligent et se réjouissent. Et comme leur amour est pur, toutes ces passions sont en eux innocentes. La crainte n'est donc plus une maladie de l'âme, mais bien au contraire la bonne santé de l'âme, d'une âme clairvoyante, qui avance dans la nuit de ce monde à la seule lumière du Verbe de Dieu. Elle craint en effet toutes toute sortes de ténèbres, tant extérieures qu'intérieures, et peut-être surtout intérieures, la crainte et la force de l'âme. Augustin peut encore consolider cette belle architecture qu'il donne à la crainte grâce à une version originale du psautier qu'il mit dans sa chère province d'Afrique. Là, il trouve deux très étonnants caractères attribués à la crainte du Seigneur. C'est au psaume 18e, version 10, dans une ancienne version qu'on lisait, qu'on priait en Afrique. « La crainte du Seigneur est chaste et elle demeure dans les siècles des siècles. La noble crainte du Seigneur est à la fois chaste et investie d'une durée éternelle. » Ces deux caractères sont intimement liés. Le psalmiste, dit Augustin, appelle cette crainte chaste car elle est inhérente à l'amour qui attache l'âme à Dieu, c'est-à-dire la charité. Elle qui, des trois vertus théologales, demeure pour l'éternité. Contrairement à une crainte servile, la crainte chaste vient de l'amour. Elle aime gratuitement. Elle ne redoute pas d'être punie par celui devant qui elle tremble, mais elle craint d'être séparée de celui qu'elle aime. La charité répandue dans les cœurs par le Saint-Esprit, en entrant dans l'âme, met dehors la crainte servile, mais elle est suivie de la crainte chaste. Comme une compagne, elle suit la charité. Enfin, la crainte chaste enflamme l'âme pour le pur amour, au point de se confondre avec elle. Cette intuition de vie spirituelle est si forte dans l'esprit d'Augustin qu'il revient souvent au cours de sa prédication tout au long de sa vie sur une comparaison très vivante, la crainte chaste et l'épouse passionnément amoureuse de son mari. Je vous propose un, un extrait d'une homélie sur psaume 127, vous verrez comment le prédicateur passe très finement de l'enseignement, quelle est cette crainte, à l'émotion qui veut saisir chaque âme individuellement en vue de l'exhorter à se convertir. Et on a au, au, au fur et à mesure de ce texte comme deux tests pour vérifier si en nous il y a cette crainte chaste ou bien si l'on est encore dans le régime de la crainte servile. Quelle est cette crainte chaste C'est mes frères la crainte que l'on nous désigne dans ces paroles. Bienheureux ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans ses voies. Si le Seigneur me fait la grâce de parler dignement de cette crainte chaste, plusieurs d'entre vous pourront bien passer de la crainte chaste aux flammes du chaste amour. Et peut-être ne saurais-je me faire comprendre sans une comparaison. Voici une épouse chaste, qui craint son mari, et une épouse adultère, qui également craint son mari. L'épouse chaste craint que son mari ne s'éloigne. L'épouse adultère craint qu'il ne revienne. Que le mari de l'une et de l'autre soit absent, l'une craint qu'il ne vienne, l'autre qu'il ne tarde à venir. Or, l'époux auquel nous avons été fiancés est en quelque sorte absent. Il est absent celui qui nous a donné l'Esprit Saint pour gage de sa fidélité. Absent celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Il est beau, mais il est absent. Que l'épouse s'interroge et voit s'il y a les chastes. Interroge ta conscience. Veux-tu qu'il vienne ou veux-tu qu'il tarde Voyez, mes frères, voilà que je frappe à la porte de vos cœurs. Mais c'est lui qui entend votre réponse. En quoi donc est-elle chaste Je vous fais une question qui vous donnera le moyen de vous interroger vous-même. Si Dieu venait nous interroger de sa propre bouche, quoiqu'il ne cesse de nous parler dans les Saintes Écritures, mais s'il disait aujourd'hui plus précisément à l'homme, « Tu veux pécher? Pêche à ton gré, fais ce qu'il te plaît, que tout ce que tu aimes sur la terre soit à toi, que ce que tu voudras dépouiller soit dépouillé. » Qu'il soit frappé ce que tu voudras frapper, condamné ce que tu voudras condamner, à toi ce que tu veux avoir. Que tous les biens terrestres, tant désirés par toi, soient en abondance chez toi. Vis paisiblement au milieu d'eux, non pour un temps, mais pour toujours. Seulement, tu ne verras jamais ma face. D'où vient, mes frères, que cette parole vous fait gémir Sinon, parce que vous avez déjà cette crainte qui subsiste éternellement. D'où vient que votre cœur a été frappé à cette parole, « Tu ne verras point ma face ». Voilà que tu posséderas toutes les joies terrestres, tous les biens, tu seras comblé de toutes les prospérités, sans rien perdre, sans que rien t'échappe, que veux-tu de plus La crainte chaste répandrait des larmes et gémirait en disant, « Plutôt perdre tous ces biens et voir ta face ». Vois quels sont les élans de cet amour chaste, amour véritable, amour sincère. Je n'ai fait qu'une demande au Seigneur. Qu'ai-je demandé C'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » L'évocation de la face du Seigneur comme critère de discernement nous achemine vers les fins dernières. C'est le moment donc d'évoquer une question difficile, comment cette crainte demeure dans le siècle du siècle c'est-à-dire pour Augustin, éternellement, selon l'expression du psalmiste. Augustin elle alors, dix ou vingt ans après cette homélie, comme une transfiguration de la vertu de crainte dans la cité de Dieu. C'est au livre 14. Quant à cette crainte chaste, dont la charité seule est capable, qui demeure, selon psaume 18, qui demeure dans les siècles des siècles, si elle demeure dans le siècle à venir, et comment entendre autrement le siècle du siècle, ce ne sera pas une crainte qui nous donne appréhension du mal, mais une crainte qui nous affermira dans un bien que nous ne pourrons perdre. Lorsque l'amour du bien acquis est immuable, on est en quelque sorte assuré contre l'appréhension de tout mal. Et voilà la transfiguration. En effet, cette crainte chaste dont parle le prophète signifie cette volonté par laquelle nous répugnerons nécessairement au péché en sorte que nous éviterons le péché avec cette tranquillité qui accompagne un amour parfait et non avec les inquiétudes qui sont maintenant des suites de notre infirmité. Voilà une volonté complètement libérée de tout lien avec le péché et de manière nécessaire, selon l'expression d'Augustin. Donc une charité qui meut entièrement la volonté. Et c'est ainsi que se révèle le vrai visage de la crainte du Seigneur. Elle demeure en quelque sorte en tant que modalité créée, puisque nous restons des créatures, modalité créée de cet amour dont le Créateur reste la source unique. Sur terre, elle nous apparaît comme s'opposant aux occasions du mal, au ciel, elle révèle sa véritable nature, c'est-à-dire un attachement passionné à Dieu que les bienheureux voient face à face. Donc on voit ici, dans, dans cette crainte, qui, qui au départ commence de manière très, très, très misérable, on ne s'intéresse à Dieu que pour ce qu'il nous apporte, euh, on, on est effrayé que Dieu arrive dans notre vie et qu'il y mette de l'ordre, et, et on passe en fait progressivement à ce désir qu'au contraire il vienne, ce désir de n'en être jamais séparé, ce désir de, la, de voir la face de Dieu, et finalement, dans, dans cette perspective d'Augustin, la crainte trouve son accomplissement dans la, la possession paisible qui, qui délivre de toute crainte. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une espèce paradoxe. de paradoxe dans, dans cette crainte qui finalement euh, euh, s'achève dans l'absence totale de crainte Oui. Ce paradoxe, c'est ce que j'ai essayé de, de dire en parlant de transfiguration, c'est-à-dire que cette crainte demeure en ce sens que le bienheureux qui contemple, qui voit la face de Dieu, reste créature et donc, rejoint d'une certaine façon ce que, frère Renaud, tu disais, par exemple, entre Abraham, qui parlait de cette piété de Dieu en termes de crainte. Et il y a toujours cette différence entre créateur et créature qui demeure jusque dans la contemplation euh, du visage, du face à face. Si bien que cette crainte, qui est vraiment comprise par Augustin comme un chemin, et la cité, le, le, la prédication commencée par « Bienheureux ceux qui craignent le Seigneur qui marchent », dans ses voies, identification entre crainte et pèlerinage sur terre mmh, mmh. et eh bien ce pèlerinage quand nous ne sommes plus en pèlerinage, quand nous ne sommes plus des, des, des hommes en route en chemin mais dans la contemplation les bienheureux dans la contemplation la crainte demeure mais elle demeure dans son essence même qui est cet amour de Dieu, du bien d'être attaché au bien mais en tant que créature, on peut parler d'une certaine façon d'une crainte qui demeure éternellement. C'est cette crainte chaste qui est essentiellement un amour. Alors j'apporte ici euh, l'équivalent euh, mmh. chez, chez, chez saint Thomas d'Aquin euh, qui dit, à mesure que croit l'espérance, croit aussi la crainte que lui appelle filiale, mmh. la crainte filiale, mais c'est l'équivalent de la crainte chaste mmh, mmh, d'Augustin. Mmh, mmh, mmh. Donc à mesure que croit l'espérance, croit aussi la crainte filiale, car lorsqu'on attend avec plus de certitude d'obtenir un bien grâce à l'aide de quelqu'un d'autre, alors on craint d'autant plus de l'offenser ou d'être séparé de lui. Mmh, mmh. Et c'est en fait, ça s'achève, cette crainte, dans le fait d'être euh, totalement dans cette dépendance à l'égard du Créateur. Et, et là, on est dans cette crainte qui, qui à la fois, ne risque plus rien, mm -hmm. mais qui, en même temps, ne risque plus rien parce qu'elle est placée à l'ombre de mm -hmm. Dieu, mm -hmm. euh, ou, ou sous la lumière de sa mm -hmm. face. Mais mm -hmm. là, c'est devenu une, une perfection, en fait. C'est devenu une, oui. une perfection. Mais pour Thomas, c'est très important que ça devienne une perfection, parce qu'il oui, insiste sur le don de l'Esprit-Saint. Mm -hmm. Or, les dons de l'Esprit-Saint, il faut de quelque manière qu'on les retrouve... Dans la vie éternelle, le don de l'Esprit-Saint, c'est une manière de goûter de la vie de l'Esprit-Saint en nous. Donc il faut que le don, le don de l'Esprit-Saint subsiste. Je, euh, je, je passe quelques siècles euh, sur, pour euh, manifester la, la, les suites euh, de l'interprétation du texte qui nous retient aujourd'hui. Chez euh, Saint Anselme de Cantorbury, donc on est à la fin du XIe siècle, on trouve une, une très belle homélie qui commente ce, ce texte de euh, l'Ecclésiastique et euh, je voudrais vous en lire euh, les, un petit passage. Donc il commence, je suis, il rappelle, la phrase qui l'intéresse ici, c'est Je suis la mère du bel amour, dit la sagesse. « La mère de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance. » Et Anselme continue, « En moi, la sagesse, est toute grâce de vie et de vérité. En moi, toute espérance de vie et de force. »« La sagesse qui est le Christ est la mère du bel amour. »« Car elle engendre le bel amour spirituel et non l'amour hideux. »« Non pas l'amour indécent, mais l'amour noble. » non pas l'amour voluptueux, mais l'amour chaste. On retrouve ici la, euh, le vocabulaire d'Augustin. La sagesse est aussi la mère de la crainte, de la crainte filiale ou chaste, car le principe de la sagesse est la crainte du Seigneur. Et le bel amour, engendré par la sagesse, engendre lui-même la crainte chaste de Dieu. Donc on voit comment Anselme... Met en évidence une continuité, hein, ce, ce que le texte de l'Ecclésiastique manifeste, c'est-à-dire cette, cette sagesse qui se répand, hein, qui étend ses sarments, qui étend ses parfums, qui étend, etc. Et là, en fait, il l'interprète véritablement en disant ben voilà, la sagesse va engendrer le bel amour et le bel amour va engendrer la crainte chaste. La sagesse est encore mère de la connaissance car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils a voulu le révéler. Et Jésus a dit aussi, « Je vous annonce ouvertement le Père ». Ainsi donc, la sagesse qui est le Fils est mère de la connaissance. Et elle l'est encore de la sainte espérance, car il n'y a pas d'espérance des réalités saintes si le Christ ne l'engendre. L'espérance sainte, en effet, c'est d'accéder au royaume de Dieu et à sa justice. La sagesse donne vraiment cette espérance dans laquelle est toute grâce de vie et de vérité, parce que personne ne peut atteindre la vie perpétuelle ou la vérité immuable de sa béatitude si ce n'est par la grâce qui est dans cette sagesse, c'est-à-dire dans le Christ. C'est pourquoi toute espérance de vie et de force est dans le Christ. Et c'est seulement par lui que celui qui espère droitement trouve la vie bienheureuse et la force de son immortalité, et peut posséder la force d'une bonne manière de vivre. » Et donc, en fait, on voit comment euh, Anselme raccroche ce texte, en le, le, euh, montre la fécondité dans la vie chrétienne. Quand vous vous attachez au Christ, en réalité, euh, votre attachement qui vous conduit à à changer de vie, à, à, à vous convertir à, à, à la suite du Christ. En réalité, c'est bien la sagesse qui progressivement prend possession de vous, qui engendre en vous le bel amour, puis la crainte, la crainte filiale, puis qui vous fait connaître la sagesse, puis euh, qui vous alimente en vous cette sainte espérance en la vie éternelle. Donc euh, cette perspective me semble très intéressante du point de vue de la, de le, la, la mise en évidence de... Le, de, de la, de la, sage, la maternité de la sagesse dans la vie chrétienne. Euh, je passe à un, un, un texte de, de saint Thomas d'Aquin euh, qui permet de préciser le rapport entre la charité et l'espérance, et puis entre la charité et la crainte. Je voudrais, euh, donc c'est un texte de, dans la Somme de théologie. « Il y a, dit Thomas, un amour imparfait et un amour parfait. » L'amour parfait, c'est celui par lequel on aime quelqu'un pour lui-même, en sorte qu'on lui veut du bien. C'est ainsi que l'ami aime son ami, il lui veut du bien. L'amour imparfait quant à lui, c'est l'amour par lequel on aime quelque chose, non en elle-même, mais pour que ce bien cette chose vienne jusqu'à nous-mêmes. Ainsi de l'homme qui aime une chose qu'il convoite. Il veut attirer à lui ce qu'il convoite et il n'aime pas, il aime cette chose, mais il l'aime pour lui. Et il la veut pour lui. Selon la première forme d'amour, l'amour parfait, aimer Dieu relève de la charité qui unit à Dieu pour lui-même. Quand, on, quand le Dieu nous donne sa charité, nous aimons Dieu pour lui-même et non pas pour nous. L'espérance relève quant à elle de la seconde forme d'amour, l'amour imparfait. Car celui qui espère entend obtenir un bienfait. Il espère Dieu, mais il espère Dieu pour le bienfait que va lui apporter cette cet amour de Dieu. C'est pourquoi, « Selon la manière dont les choses s'engendrent, l'espérance vient avant la charité. » L'amour imparfait va être le chemin vers l'amour parfait. L'espérance va servir d'appui pour la charité. Ainsi, quelqu'un est conduit à aimer Dieu de charité en passant par la crainte d'être puni par lui. Et ceci l'amène à rompre avec le péché. Et donc, on se rapproche de Dieu, exactement comme aujourd'hui, euh, euh, l'épidémie peut faire craindre pour sa vie, pour la vie de, de, de ses proches, pour euh, l'avenir, et tout d'un coup on se dit « mais où j'en suis dans ma vie ?» et on, on se, finalement on, on en vient à rompre avec le péché et à se rapprocher de Dieu. Hein et donc euh, là, ici on voit très bien l'effet de l'espérance, ou de la crainte, qui nous fait passer par, ce, par cet amour imparfait. De même, l'espérance introduit à la charité en tant que quelqu'un, espérant recevoir de Dieu son salaire, est excité à aimer Dieu et à pratiquer ses commandements. Euh, je, je désire la vie éternelle, je désire en tout cas ne, ne pas mourir éternellement, je désire une vie pour toujours, et donc je me rapproche de Dieu pour, pour cette vie, pour avoir cette vie, qui, que cette vie ne s'arrête pas. Maintenant, si l'on se place du point de vue de la perfection, à ce moment-là, la charité est par nature antérieure à l'espérance. Donc dans le premier cas, l'amour imparfait nous conduit à l'amour parfait, certes, mais en réalité, nous ne pourrions pas avoir d'amour imparfait s'il n'y avait pas d'abord un amour parfait qui nous était donné. C'est pourquoi lorsque la charité survient dans l'âme, l'espérance est rendue plus parfaite. En effet, ceux dont nous espérons le plus, ce sont nos amis. Hein J'ai besoin de la charité qui me fait aimer Dieu pour lui-même, parce que quand j'aime plus Dieu pour lui-même, à ce moment-là, mon espérance se trouve renforcée parce que je sais que je peux compter sur lui. Voilà. Euh, la même chose vaut pour la crainte. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, à savoir que euh, la crainte devient crainte filiale grâce à la charité. Parce que plus on aime euh, Dieu, plus on est attaché à lui, plus la charité grandit en nous, et alors plus on craint de l'offenser et d'être séparé de lui. Donc, en fait, la, autant la crainte et l'espérance vont être des chemins vers la charité, vers l'amour de Dieu pour lui-même, autant euh, l'amour de Dieu pour lui-même, la charité que Dieu nous donne dans notre vie chrétienne, va être le chemin d'une croissance de l'espérance, pour, pour nous sortir de cette manière d'espérer que nous avons qui est trop humaine, trop intéressée, ou de cette manière de craindre les maux de ce monde, ou de craindre les malheurs de ce monde qui est encore trop intéressé. C'est vraiment la charité qui va gouverner euh, l'ensemble de notre vie euh, avec Dieu. C'est un cercle vertueux, ça, non C'est ce qu'on appelle véritablement le cercle vertueux, euh, le mais un cercle divin. Un oui. cercle divin. Mais ceci, ça revient quand même à, à ce que nous avons vu de, euh, de, de, de, dans ce texte de l'Ecclésiastique, qui est que vraiment, tout vient de Dieu, tout vient de la sagesse, et tout retourne à elle. elle euh, euh, ce que tu disais, frère Renaud, qu'en en fait, elle, elle alimente un désir et, et une, un amour et, et euh, ce, ceux qui me mangeront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif, non pas qu'elle ne rassasie pas, oui. non pas qu'elle ne désaltère pas, mais, mais, qu mais parce veut... qu'on en veut toujours plus, oui. elle s'étend, elle ne pas, cesse d'étendre son empire. C'est qu'elle fait grandir notre appétit, en quelque sorte. Oui, oui. oui le, du coup, l'appétit comme la crainte de quelque chose de peut-être pas, pas très bon dans le monde devient quelque chose de positif. Mmh. Bien sûr. un appétit. Parce qu'avoir faim, c'est une... un manque sur Terre. Oui. Mais au ciel, cet appétit-là, du pain, est toujours plus grand et extraordinaire. Ce que l'on voit quand même, petit à petit, en avançant dans nos réflexions, c'est que ces notions, nous partons de notions réelles et concrètes, et objets d'expérience, et qu'en fait, dans la sagesse divine, elles se purifient, elles deviennent des véritables réalités spirituelles. La faim devient une réalité spirituelle, la crainte de une réalité spirituelle, l'espoir aussi. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de la sagesse qui petit à petit grandit. Adiutorium nostrum in domini, celum et terram.